Ça va ou quoi Hugo Ouais gros, ça va, ça se passe. Aujourd'hui on a mis un nouveau outfit. Nouveau outfit Est-ce oh, si qu'on ferait pas des Outfit of the day Outfit of the day. Ok. C'est okay. toujours plus beau, toujours ah. plus beau. Vraiment, parce que parce qu'il a la caméra, moi, moi je suis vraiment. Pas dit, ou... Il m'a même pas dit bonjour ce matin. C'est vrai. Ah, salut, ça va Tranquille, <rire> Tranquille. Yass, yeah, ça va Aujourd'hui t'es frais, hein, t'es mignon Ouais, je me suis habillé vite fait, franchement vite fait. Mais là, je suis pas ensemble, hein, je suis pas réveillé. T'es pas réveillé Peut-être que hier soir, il euh, y a eu certains qui ont eu <rire> l'idée de marcher pendant 3 heures sans GPS ou je sais pas quoi, sans batterie. Et moi, est-ce que je peux montrer quand même mon petit outfit ou. Je pense que. Ou, ou que euh, je je pas la cam. Attends, viens, on va voir comment il cadre. Eh mon gars, attends, vas-y, je te fais un petit outfit. Comme ça tu sais... Ok es que vas-y. J'ai tout dit Maintenant, moi ça va, outfit chevalier plus du fou, tout en tout en bleu. On est bien, ça va en vrai. Mais tu tu m'as vané en plus alors que tu es de merde, là. Il habille quand même avec de chez les républicains. Et ce soir, émission avec Gotaga et franchement, ce qu'on n'est pas hyper heureux de faire une émission avec Gotaga, On est très heureux. On est très très heureux. C'est Gotaga au moins parce que Louis-Saint t'avait oublié. C'est Gotaga au moins. Bah quand même, The French Monster. Enfin, Gotaga, je le connais, par contre, tu me connais pas. j'ai vraiment pas de buzz. Non il ma follow sur Twitter, il y a pas longtemps, je vais même envoyer un DM. Ouais, j'ai pas le DM dessus. Ouais, j'ai pas l'habitude de faire. Merci pour le follow et tout, mais vraiment véridique! Et gros, il m'a jamais répondu! Arrête! Bah, répondu. Gota, il va falloir t'expliquer sur ça gueule! C'est rare qu'on mette un vu sur Twitter! C'est sûr tu lui en parleras! Non! Je vais dire oui, bonjour monsieur! Ah, voilà, ouais, tu vas faire la. Bonjour monsieur Houssin! J'espère que vous allez bien! Et d'ailleurs, j'ai vu dans le dernier vlog, il y a des commentaires qui ont dit que nos vlogs tabassaient ceux de la G-Corp, et bon, je veux dire, on va pas avec eux! Aïe J'ai pas encore vanné Joël. Comment ça va mon Joël Ça va, je vais, je vais... Je vais... Mais, pourquoi dire, hein. <rire> Mais pourquoi tu m'agresses direct Mais pourquoi tu m'agresses direct Ok mon gars, alors... Je manque de carburant. Ça oh, roule. Problème, il y a de Fox River. Eh <rire> hey, franchement, petit tweet. là j'ai pas trop de vanné. Juste la chaussette remontée. Bon. Tu sais côté... <rire> que, que j'ai même pas fait attention. Ouais. Ah, excuse-moi je non, euh, non, non, fais des trucs ça, ça, au, ça, au hasard c'est que avec des jogging gris ça le fait mais là c'est juste que non là j'ai pas assez je suis pas fané me... même quand je mets un, un manteau Souvent j'oublie j'ai le col qui est rentré et je sais pas Un ah, nouveau lieu, débloqué, gare de Tokyo Hier dans le vlog 2, Joël a commencé à parler d'animé Ça a parlé aux, aux spectateurs, ils ont bien aimé, ils ont donné leurs avis Donc maintenant le débat que je vous propose C'est d'en parler de Pokémon Quel est votre jeu Pokémon préféré Dites-le nous dans les commentaires Personnellement c'est Earthgold et Silver. Joël est d'accord avec ça, je dis. Non en fait ça se tape Moi il y en a deux pour moi c'est les meilleures versions Pokémon Mais pour des raisons totalement différentes Silver, Earthgold C'est la dernière version qui me proposait du challenge tu dois prendre chaque point qu'un jeu devrait respecter, c'est noir et blanc. Moi c'est jaune, là, voilà. Vas-y, mets-toi, t'as Rien, elle dégage. Comment ça va Zach Bah ça va bien. Bonjour les amis, vlog 4, nous sommes aujourd'hui à la gare de Tokyo, regardez. Magnifique, un grand quartier avec euh, beaucoup de bâtiments, beaucoup de choses Mais c'est surtout une vidéo spéciale parce que nous allons avoir quelqu'un avec nous tout le long de cette vidéo bon Je chanter. suis aujourd'hui avec monsieur Mitsugi. Bonjour. Mitsugi, bonjour Mitsugi tu vas bien Ça va super, merci beaucoup euh, de m'inviter, ça, ça me fait, fait très plaisir Mitsugi est un youtubeur et quelqu'un qui vit depuis ici plus de dix ans Un grand ami de Tev que vous avez vu dans le vlog 2 et qu'on a accueilli dans un camp libre Et je vais lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit ce que ça te dit une petite après-midi nous accompagner Comme ça, de nous montrer un peu des spots, des trucs Et il a répondu présent en une heure Vraiment, j'ai vu ton message et dit « oula, let's go Je pense ça fait trop plaisir mec. ça fait longtemps cool. que je suis ce que tu fais, j'ai maté les petits vlogs, j'ai maté l'interview avec Tev, là. J'ai en eh, mode j'aimerais bien moi aussi participer puis là, Je reçois un message de ta part, j'étais aux anges, donc... Euh... Ça fait kiffer, ça fait. Merci kiffer. Beaucoup, mec. Donc on va se balader un petit peu, t'as prévu un petit programme, un petit truc, des petits trucs à voir. Mais écoute, et tout. tu m'as dit que tu voulais voir un petit peu euh, les bails autour de la gare de Tokyo, donc on va se promener euh, dans ce coin-là. Excellent. Euh, Peut-être aller jusqu'à Shinjuku si jamais les gens ont la motivent. Ouais ça peut être chaud. Je suis chaud, je suis Monsieur Joël, viens alors. T'es rayonnant aujourd'hui. Bah oui bien sûr je me suis bien habillé pour les vidéos. J'ai vu que dans les commentaires les gens nous disaient êtes ah, bien habillé, on, on aime ça !» Donc on mis au niveau. Là t'es au niveau là. Moi j'aime bien ta petite chaîne WWE. Ah oui c'est un souvenir de Los Angeles offert par un ami. Et monsieur Yass, bonjour monsieur Yass. Bonjour, je dois vous serrer la main, qu'est-ce que je fais Vous faites pas le feu comme ça Non mais là je suis fatigué. Déjà j'ai chaud, je suis fatigué parce qu'à cause de qui on a marché pendant longtemps hier soir À cause des trains. J'aurais dû rentrer tôt, ils sont rentrés à 4h. On a marché pendant 3 heures, on a marché pendant 3 heures. Il n'y avait pas de train pour entrer, c'était horrible, là je suis fatigué parce que le caméraman fait que de ronfler dronfler. Je... Aussi, il y a Mitsugi qui va nous faire visiter aujourd'hui. C'est parti. Quel est le programme monsieur Mitsugi Où est-ce qu'on va C'est toi qui m'as dit que tu voulais aller du côté du jardin impérial. Oui. Donc oui. On, va, on va se promener par là-bas. <rire> on va voir un petit peu ça. Là du coup on est dans le quartier de Tokyo, au niveau de la gare de Tokyo. Ouais. Donc on est vraiment sur euh, on va dire l'est de Tokyo. Et donc là si on part par là-bas, c'est là où il y a le palais impérial. On va pas avoir le palais impérial parce que le palais impérial bah, il est pas ouvert. Il n'y ouvert qu'une qu'une journée par an pour l'anniversaire Mais du coup qu'on va faire Là-bas, on va aller du côté de c'est un autre quartier très sympa qui est juste à côté. Euh, peut-être aller vers Yulakcho, il y a plein de trucs de bouffe ouais. très sympa là-bas. Et puis après, on va doucement se diriger peut-être vers Shinjuku et on va voir un petit peu ce qui se passe sur place. mais euh... Moi, je me posais une question, monsieur. Est-ce que vu que ça fait 10 ans que tu es au Japon, 12. 12 ans Je précise, je suis arrivé le jour du tremblement de terre. Ah ouais Ouais, c'est toi le chat noir. <rire> Attends, tu t'es pas dit, il euh, y a des. gars, j'étais dans le dernier vol ouais. de France qui allait au Japon à ce ouais. moment-là. Après, ils ont tout, ils ont tout cassé. Oh, c'est dinguerie. Et Tev, il nous avait raconté un peu pendant un camp etc. Ça devait être une ambiance un peu spécial, non Ouais c'était chaud moi j'étais bloqué à l'aéroport quand je suis arrivé j'ai pas eu le droit d'aller à Tokyo Donc j'ai dormi sur un banc dans l'aéroport la... dans en fait et parce qu'il n'y avait pas de taxi et pas de train qui bougeait rien ouais. du tout c'était un... tremblement le terre est trop énorme en fait oh. et j'ai pu repartir le lendemain seulement donc euh, je suis arrivé dans Tokyo le 12 en fait. Mais ceux qui ont des dingueries comme ça pour les voyages ça m'impressionne. Moi mon daron quand il est arrivé en France, il a eu une escale à Marseille et il était dans l'avion qui était à proximité de l'avion il y a eu une prise d'otage dans les années 90. Ah, oui. Joël tu t'en rappelles ou pas rappelle, Est-ce euh... ouais, ouais. est qu'il y a toujours un peu de magie toi qui as maintenant vu que ça fait 12 ans encore là il y a toujours genre ce qu'on va faire c'est toujours cool quand tu le fais ou ça a perdu un peu de sa saveur alors forcément moi c'est mon bled ici tu vois je veux ouais. dire euh, en japonais on dit c'est mon jardin moi je connais tout par cœur, tu vois forcément j'ai moins le, le choc un peu que j'ai pu avoir en arrivant la première fois mais quand même des fois t'as des moments où juste je marche dans Shibuya je suis comme ça Puis là, je lève les yeux je fais mec à Shibuya genre combien de fois j'ai rêvé de Shibuya quand j'étais gosse tu vois Et aujourd'hui je marche tranquille comme ça en mode l'air de rien Et des fois je m'en rappelle et du coup j'ai la petite claque qui revient tu vois Mais de manière générale non c'est devenu tellement logique pour moi d'être ici que... Mais tu sais que Shibuya Yaya s'il y était hier c'est pour ça que là il a pas la forme Hier il est rentré tard il a bu du poison Non non non mais non non c'est juste qu'on a marché T'as fait la petite nightlife à Shibuya c'est qu'en fait je faisais un fruit minéral Et on a terminé un peu tard et après on est parti manger et c'est juste qu'il n'y avait plus de, de train. Il n'y avait plus de train du coup on devait rentrer à pied sauf qu'on mettait 4h30 pour rentrer à pied. <rire> et du coup Joël il nous a dit ouais bah ça me dérange pas de marcher. Comme il est charismatique et qu'il nous casse la gueule on suivi. <rire> <rire> non, alors, je euh, l'a suivi. Alors faut que je vous explique la marche à suivre. En gros, le Uber coûtait très cher. C'est-à-dire ouais, environ 100 euros. Quoi ah, C'est bien plus. chose au Japon, tu prends pas un Uber, tu prends un taxi. Le Uber, il fait deux fois le prix du taxi. Ah, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, les gars, je pense que Uber, c'est pas opti. À chaque fois dans les pays asiatiques, ouais. il y a un autre truc Uber, sauf que. que... Et, et Attends, c'est les, ah, si le taxi les, les taxis classiques. C'est les taxis classiques. C'est les taxis Uber Tu t'appelles comme ça là? Ouais, ou t'as des applis aussi. Ouais, mais les applis, font un numéro ouais, japonais. On, on en fait a pas zéro, ouais. Avait... Ah ouais. On pas, on avait... Ouais, non, mais tu les appelles comme ouais, ça. La prochaine fois, on sait. Parce qu'Uber, nous, on regarde, mais ça coûte 110 euros. Non, Uber, c'est pas du tout opti au Japon. Quand tu regardes, il y a pas de Uber. Qu'est-ce que part. Ah Joël il a 810 balles, il a... De ce que j'ai proposé, j'ai dit écoutez les mecs, moi j'ai une technique que j'utilise à Paris. Venez on marche, une heure, on fait baisser le prix du trajet, et plus on avançait. Le truc baissait de allez, 3 centimes. <rire> en en plus... Plus... Non mais en plus il avait pas tilté que, ok on marche et tout c'est sympa, mais le temps il passe et la batterie a baisse Et sauf que nous on avait plus de batterie externe, du coup, nous c'est pas notre ville, le GPS c'est notre portable, on avait plus de batterie. Du coup on fait mais les gars on fait quoi là Qu'est-ce qu'on fait concrètement Joël il était tout sourire, il était trop content Vraiment c'était un gamin Ah les gars je vous emmène dans un bourbier donc, putain, voilà. Alors moi j'ai une question d'ordre disons de vie publique. Allez vas-y Parce que les gens dans les commentaires sur Youtube, ils disent ouais les gars faites pas ci, faites pas ça, c'est bon, pas normal et, Une sorte il ouais, y a une sorte d'infantilisation des japonais et moi je dis mais les gars Mais les japonais c'est des gens ils sont comme nous Arrêtez de croire ouais, ça ça porte un nom, ce qu'on appelle l'essentialisme, je vais vous donner un cours Oh là là Suki, mon gars ah mon gars, moi je rentre dans le tas. Ah, non, l'essentialisme c'est quoi C'est le fait, c'est les clichés. Vous vous dites Ah les Japonais sont comme ci, les Japonais sont comme ça, et vous prenez tous les Japonais, vous leur mettez le même background, tu vois. C'est faux. Quand tu discutes avec des Japonais, ils sont tous différents. De la même manière qu'en France, tous les gens sont différents. Et du coup, si vous prenez un truc, vous avez une idée reçue sur il faut pas faire ci, il faut pas faire ça au Japon. Déjà première chose à savoir, les Japonais, ils vont pas vous considérer comme un Japonais. Un Japonais, il en a rien à foutre que tu suives les règles ou pas. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des choses qui sont à faire, des choses qui sont à ne sont à ne pas faire. Ça, mais tu respectes respecte Voilà, tu respectes. Ou, ou, ou. Bien sûr, faut pas faire le con, il faut pas faire le trop de balle. Tu respectes, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, des Japonais entre eux, il y a certaines règles qui à suivre. Effectivement, les Japonais vont les suivre entre eux. La politesse en japonais, par exemple, le fait de dire "regato gozaimasu » le de dire Arigato » ce genre de truc, ça existe. Mais un Japonais jamais, il va exiger de quelqu'un d'étranger qu'il connaisse ces choses-là et qu'il fasse la même chose. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut vraiment pas. Les Japonais sont pas trop des moments, Mitsugi, pour dire, ça donne l'impression de marcher sur des œufs. Faut pas croiser les jambes dans le métro. Faut dire j'allais en venir. Faut pas donner un pourboire, alors. Là, je le comprends. <rire> on le savait pas, on le savait pas. Mais dans les commentaires, ils avaient été gentils sur ça. Mais c'est vrai que du coup, ça donne l'impression de. C'est ça, par exemple, un truc con aussi, hein. Le, le, le bail du pourboire, c'est pas que c'est mal poli. C'est juste que ça se fait pas. Enfin, les gens ne le font pas. Donc, quand tu vas vouloir donner de l'argent à un japonais, lui, il va pas, il va En fait, peut-être qu'ils savent pour pas ce que c'est. Bien sûr, mais c'est juste ça. Lui, il va pas comprendre pourquoi tu lui donnes plus d'argent. Mais il n'y a pas de bail. Il va se dire, ah oh là là, il est tellement mal poli envers moi. Pourquoi ah. il me donne plus d'argent Peut-être qu'il pense que mon. Non, il pense pas ça les Japonais. Bon, je je te vois. Vois. dire, frérot, pourquoi tu me donnes plus de thunes J'ai besoin que de ça, tu vois Il faut pas réfléchir plus loin que ça. Le palais, il est là à l'intérieur, ah, On tu ne pourras doux. pas aller à l'intérieur, je ne sais pas bien, si tu peux bien. le voir sur... Euh... C'est ah, de hein. voilà, là nous on est juste à l'entrée, et tu vois tu as tout ça, et ça là, c'est cette partie là, tu n'as ah, pas le ouais. malheureusement la plupart du tu temps. Ouais. Il a ça, ah, ça besoin de ton aide. en fait il n'ose pas se mettre en t shirt parce qu'il ne sait pas ce qu'il écrit. Ah c'est écrit Tokyo Nihon, donc c'est euh, bah, Tokyo Japan. Et, et derrière avec quoi Derrière Tokyo, aussi Tokyo c'est l'édition, euh, oh ça va oh, non c'est ça... juste écrit Tokyo je ne pas se mettre en t-shirt il avait peur que soit écrit tu te rappelles en Corée Ah oui. il euh, y avait des coréens qui portaient des trucs français et il y avait écrit n'importe quoi ah. vraiment c'était de la merde du coup je me suis dit putain mais ça se trouve là je fais partie de ces gens là <rire> non non ça <rire> va t'as juste un t-shirt <rire> Tokyo Gros, on avait dit à 5000 likes sur vlog 3 on mettait un cosplay où on se faisait relooker le temps d'une partie de la journée par Alex Ouais où est-ce qu'on peut aller chercher des choses sombres il veut du cosplay Joël Non. Ah, moi, il faut leur ah, du coup ah, okay. ah, un du coup, Ah, c'est un coup il y a le quartier où tu peux choper des cosplays oh, Tu peux choper ouais, beaucoup de choses sombres. <rire> Est-ce qu'il y a des grandes tailles Parce que moi, j'avoue que... que euh, Toi, je veux être vivant Quand t'es grand, grand, grand, grand niveau taille, c'est juste, juste, juste, tu vois, ouais. ici. Ah, parce ouais. que les Merdinger il est petit, normalement. Hein. Merdinger mon gars, ça va être difficile pourtant. Là, on est dans le Hibiya Koen, donc le parc de Hibiya. Ok. C'est des adeptes, du pique-nique ah, Mec, t'as le hanami tous les ans, on se voulait faire de la Sakura, tout ça. C'est vrai. C'est un détail que... L'autre fois, que tu te rappelles toi quand on est allé, bah tu sais, euh, pour faire les incroyables À moi on était passé, vers un parc pour enfants ouais. Et il y avait plein de parents bah, sont un peu étalés un peu partout ouais. Ils aient des piquilles. Ouais. Et j'étais impressionné, impressionné d'un truc, c'est que c'est vrai que les japonais, j'ai l'impression, ils aiment bien faire des pique niques en s'envoyant des barils c'est quand même Ah, bah ici nous... la culture de l'alcool, elle est... ouais elle est très particulière ouais. <rire> ça non, Alors là, il y a, a l'air d'y avoir un petit truc, on va aller voir Vas-y, vas-y, vas-y ça, ça sent, faut... euh, est bon, hein. on est entre la viande et les petites viennoiseries type crêpes et Imagine tout. les vidéos de YouTube de encore quand il y aura l'option Odeur bon, C'est quoi ça oh, Tu vas voir C'est un marché Ouh Ah, tu vas voir <rire> Ah tu as kiffé mon père Alex non, on va dans du vrai que bah, là putain, tu vas kiffer mon père Oh là, là là là Oh le monde qui a c'est exceptionnel Tout ce que vous voyez autour c'est que des stands de bouffe Oh Joël, il a vu whisky and soda il, il a commencé à ralentir <rire> Regardez le sourire sur le fait, Le sourire mon gars Eh <rire> le mood est exceptionnel Viens Joël viens on leur fait coucou Là comme ça Mitsugi, viens, on fait coucou à la cape juste avec le bout là comme ça, c'est incroyable. Merci Mitsugi. Ouais, grand plaisir. Ça ah, régal, là, vraiment. Tu kiffes quoi <rire> ah ouais, ouais, je suis vraiment. trop heureux là. Ah, ça me fait plaisir. Je suis trop heureux. <rire> Moi, bah, quand les gens kiffent, ça me fait plaisir. Et Il y a un détail, c'est que là, ça coûte pas cher la bouffe. Ça exceptionnel. Ça, c'est un truc. Oh, le cool. coup de la vie ici, Mouah, magnifique. Mais Mec, j'ai emménagé cool. dans ma nouvelle maison. Il y a deux semaines, le frigo est toujours vide. Ah ouais? Parce qu'on mange son en extérieur, c'est vrai. Tu trouves la culture de manger à l'extérieur, c'est dingue. Mais toi, ça fait 12 ans que tu es là. Est-ce que tu as constaté une hausse des prix au niveau de la bouche et tout? les prix vraiment bas. Oui, tu en as une petite. En vrai, quand tu connais les prix de base, tu la vois un peu. Ah, ils ont des Jagavatar. Jagavatar, c'est un tout con. C'est juste une pomme de terre chauffée à la vapeur la plupart du temps, avec du beurre à l'intérieur. C'est tout con comme ça, mais c'est super. Bon attends mais je prends... Attends, moi. ça moi ils, ils en ont plein différentes. On a comme ça avec oui. du euh, Mentaiko, donc avec des petits œufs de poisson. Ah tu kiffes le fromage ou pas Oui, ouais, il y en a avec du fromage. Allez. alors on va pas... <rire> Les œufs de poisson, vous êtes gentils, hein, mais pour plus tard. Mesdames et messieurs, je ne vais pas commander pour lui. Il va commander lui-même en japonais. D'accord Vas-y, t'es prêt ou pas Vas-y. Ok. Cheese no se. Cheese no se. Hitotsu kudasai. Cheese no se. Ito kitu, kikudasai. Hitotsu HITOTSU, tu souffles le H HITOTSU, hi HITOTSU, KUDASAI KUDASAI CHIZE NO SE, HITOTSU, KUDASAI CHIZE KUDASAI Ok, ça devrait faire Je suis pas trop mal là non Non, ça, ça va, il y a juste le HITOTSU, il faut bien souffler au début yes. HITOTSU, KUDASAI KUDASAI okay. Tu as l'impression un peu vous... euh, un chizunose, un chizunose, un... Tu penses que j'ai l'impression Alex Un peu je crois Un peu Cheese, NO HITOTSU, HITOTSU, KUDASAI Iko Tse Kudasai. Iko Tse Kudasai. Iko Tse Kudasai. Il m'a dit que c'est 700 yen. Oh, mon petit. Il demande le prix. C'est qu'il a compris. Ah, oui, oui il a compris. Oui. Il ne t'a pas dit barreau par contre, il t'a dit juste 700 yen. Attention. Arigato. <rire> Kosaïmas. Tiens. Oh, c'est déjà prêt. Ah, ouais. Hop. Ah oui. Fais tu tu préfères les baguettes ou tu préfères le. Allez les baguettes, <rire> Moi je veux bien goûter. Alors en gros pour faire simple, hein, la phrase de tout à l'heure, cheese non c'est à dire celui avec du fromage dessus. D'accord Donnez-en donnez moi un avec du fromage dessus, c'est ça que ça veut dire. Exceptionnel ça Pichotsu mmh. kuda says c'était ça c'est donnez-en un. On va voir le Roger s'il va s'émoustiller. Ok d'accord. C'est con moi hein. C'est juste une patate hey. avec du beurre T'as envie de goûter ça La vie de ma mère Yass maintenant, là, tout de suite En direct live, t'as envie de goûter ça Euh. Je ne pas te dire ce que le truc. Tiens mon gars. Vas-y, vas-y, sois pas timide. C'est super bon. C'est super bon tiens, super tiens, tiens, tiens. <rire> bah oui, Joël. Mais Mitsugi, le conseil du siècle, putain. C'est quoi ce poulet Oh, c'est merveilleux. Mais... Mmh. C'est bon, hein mmh. T'as régalé hein T'as Mitsugi, t'es un putain de roi, je te jure. Merci. Ouais, c'est vraiment hyper bon. Tu mets trop bien. Un grand plaisir. Mmh. Non, c'est sérieux. C'est sérieux! Là là là oh le bonheur! Fais goûter de la langue de bœuf, j'ai jamais goûté ça! Tu veux le tenter en japonais ouais, ou j'ai fait? Bah fais? oui, non, vas-y, bah si, je tente! Jogyu! Jogyu! Oh, je Jogyu! Oh, Attends, c'est quoi? O je tente! Wo, je tente! Je Jogyu. Je tente! Je Ok. Je tente! Je tente! Je tente! Je Tan. C'est tan. Tan Tan Oshitotsu. Oh. Okay. Oh, oh, okay. okay. Kudasai. C'est un peu long. Hein. Du coup si je te la fais en entier, c'est Jogio <rire> Oshitotso. Tan Oshitotsu dasai. Là c'est dur. Je sais même pas quoi ça se mange. Il y a vrai. des arrêtes, ouais. ça, ça croque dedans comme ça, comme oh, ça va Vas-y on va. Je suis de Colanta. C'est un plat Colanta. Bravo Wesh mais on est en direct euh, de la rivière euh, de Colenta, ouais. littéralement. <rire> Ah. Oh, ben, tu as fait Denis Bonnier Ah Tu ah. es vraiment bon. Jogiu ikitotsu to tan o 1 tsu. Tan o 1 tsu kudasai. Kudasai. Jogiu de non, je voudrais un. Oui, merci. Et socca, euh, kalbi to jogiu mo 1 pon mo onegaishimasu. Ça ressemble au, à des abats, genre à du foie des Tu veux donner l'argent Ouais. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui un chien en poussette Non. Ah ouais. Mais ici les chiens ils vivent au max. Nice Alligato, ah. <rire> Arig c'est ça Merci. Arigato Alligato. Là on va pas voir l'argent de Zach <rire> Hop c'est dans la poche. Voilà. Tac. Après on dit que je suis un bah, ouais. Comme l'argent d'Ursaf Ursaf Ouais. Oula. Non, moi je paye tout. Ah, moi okay. je paye tout. Les langues annulées, c'est du porc. Qui veut du bœuf euh, supérieur les gars Qui veut arrêté Merci. La euh, hein Tchine. Ouais. Tchine. Qui peut manger du porc Moi je peux. Toi tu peux ouais. Alors mon gaillasse, c'est oh, bah, bon C'est bon, hein Ça a l'air énervé ça. Ouais Joël, ah, désolé, je t'ai pris, pris sur un moment pas avantagé. <rire> Alex c'est comment, comment Ça C'est hyper tendre. C'est hyper Tu kiffes Incroyable sensationnel. Oh, ouais. Joël alors c'est comment bah, ouais. Tu valides bah, attends. Incroyable ça. Okay, merci vous. Hein. Ça c'est de la langue de porc. Et après il reste Incroyable ça Ça démonte Ça démonte Oh là là Tac d'ailleurs il reste un aussi Tiens, je vais se goûter, Manger, manger manger ça, mes gourmands bête, Non, non c'est un autre. C'est un autre Ouais. Yas euh, une impression C'est sensationnel. Franchement j'ai. Mais la tendresse de la viande, c'est un truc de C'est ça le bonheur que t'étais venu chercher à Tokyo ou pas ouais. euh... Ce voyage Japon ça se passe comment du merci, merci. merci Zach. Merci beaucoup. Derrière les mecs, je manger brochettes de poulet, brochettes <rire> de poulet. Ah bah bon, lui ça l'a chopé. C'est beau lui. Dessert, des des des calamars frits, tout, tout, tout, là. Ah juste. ouais, c'est bon, il veut... Il y a les fraises et les glaces là-bas. Attends, je cherche une de, de la boisson, on va boire. Vas-y, va prendre du Paris Du Paris je crois qu'il est retourné au stand de, de whisky. Hein. Une brochette je brochette il, euh... se... il se dirige là-bas, je crois. Je vous dis pas ce que Joël va boire. Mais en tout cas, il va pas en ressentir indemne. Joël, tu t'es pris un Ginto Non. Mais gros, pourquoi tu t'es pris un Ginto C'est du jus. Tu types un peu, là, ta journée, Zach je me suis dit, dans ma tête, il faut que je ramène Mitsugi ou quelqu'un pour euh, nous faire balader, ouais. pour nous faire connaître des choses. Si on avait été qu'entre nous, jamais on aurait fait ça. Mitsugi, en plus, c'est trop sympa. Abonnez-vous à sa chaîne. Je l'ai mis dans la description. Il y a son arrobas dans le truc. Tu peux dire Kizuri Ichigo. Kizuri Ke Ichigo. Kizuri Ke Ichigo. Kizuri Ke Ichigo. Ichigo. Oh. Yes. Kizuri Ichigo. Yeah, très bien. Let's go. Ça va Ichigo. Merci satisfaisant de dire un truc et, et c'était compris. C'est <rire> que c'est trop satisfaisant de pouvoir le faire en japonais. Ouais. Je suis trop heureux. que ah, nous, pendant tous ces jours, on est là en japonais. une plus. Alors, dessert traditionnel japonais. Ah. Ke Mais du -ce keizurichigo. -ce Cette glace, en fait, ah, c'est vraiment de la fraise. Ah. Moi, je regarde surtout le regard, est-ce qu'il va se... Ouais énervé. Oh Mmh. Ah, T'en prend carrément. Non, non. c'est super bon. C'est super bon, on est d'accord. Goûte ça, mon gars, Joël. Crêpe à l'huissier. Ouais, ouais T'aimes pas trop Non, ah, t'aimes pas trop. Moi, j'aime bien, moi. pas tout ça Moi, j'aime bien. Ça vient, du goût. C'est c'est bon. Alors, c'est compliqué. On aura du petit Madeleine. C'est compliqué, c'est que j'attends les papiers de France pendant le mois de mars. Alors, ça, c'est portugais, c'est ça Ça c'est quoi Vous aurez du cafard. Chaud Ouais. Exacte exactement. Ça. Ouais. <rire> bah. ça a rien de spécial. Hein. Ouais voilà. Ils ouais. sont pas fourrés du tout ceux-là c'est. Non du tout ça eux. Par contre, fourrés, ou... pourquoi pas On bouge On va où ouais. On part ouais. par là-bas. On va voir Godzilla ah, pas, En vrai je vous survends Godzilla et... c'est juste une statue. Hein. Ouais. Ah okay. Là t'es de bonne humeur là Là je suis de bonne humeur et je suis calé debout Ah ouais Bah en même temps t'as mangé combien de brochettes frérot ouais, Là, j'en mangé 4-5 fois. Ça te fait la soupe costaud Bah oui 4-5, on est retiré 0€ depuis le début du voyage. Hein, voilà. ouais. il, il a oh pas de corps. Tu me corriges. Hein. Il n'y avait pas une sorte de concurrence entre King Kong et Godzilla Tu sais, c'était un peu la puissance américaine pour la puissance japonaise. À la base, Godzilla, ça existe euh, parce que euh, le, les bombardements en fait américains et euh, tout ce qui était justement euh, tout ce qui est nucléaire. Voilà, c'est la puissance nucléaire, en fait, ouais. à la base. Hein. Donc euh, Godzilla, à la base, c'est juste une représentation de la puissance nucléaire. Est-ce que derrière, il y a un bail de euh, trucs américains Forcément, parce que bah, c'est les américains qui ont mis des bombes nucléaires sur, sur, oui, sur les japonais. Il ouais. hein. y a forcément ce petit côté-là. Mais c'est surtout, ouais, ça représente le traumatisme japonais de l'époque. Hein. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une rancune euh, de la part des japonais pour certains en vrai, est-ce qu'on a encore une rancune envers les Allemands nous ou non On peut-être plus nos anciens en fait. Ouais exactement, les anciens bien sûr, quand tu regardes bien sûr, les gens qui ont vécu la guerre, les gens qui ont vécu cette période là, bien ouais, sûr ouais. qu'il y a eu certaines personnes qui ont ce truc, cette mauvaise image un peu des américains, tout ça. Ouais. Mais des jeunes d'aujourd'hui, au contraire, je veux dire même au Japon, euh, maintenant ouais. ils sont biberonnés à la, à la pop culture américaine. Clair, et ouais. jouer ça. Tu vois, ici c'est Marvel euh, c'est Marvel Disney partout, ouais, tu vois. Ouais, donc, ouais. Non, il n'y a pas du tout de rancune envers les, les américains de la même manière qu'en France aujourd'hui, tu vois ouais. un Allemand, tu vas pas dire Al Nazi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Le fameux Godzilla. Exactement. Wow Regarde oh, là C'est un bâtiment incroyable. C'est quoi Tokyo Takarazuka, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure du coup à Zach, c'est euh, le théâtre Takarazuka. Donc encore une fois, Takarazuka c'est euh, que des actrices en fait qui jouent aussi les rôles hommes, etc. C'est okay. vraiment que c'est une élite au Japon, hein, les gens qui font Takarazuka. C'est ouais. à dire que la cousine de Louis-San a fait du Takarazuka. Je sais pas si elle en fait encore aujourd'hui, je crois qu'elle a arrêté, mais elle a fait du Takarazuka et c'est vraiment un truc assez incroyable. Là, si tu regardes les posters là, là, on a par exemple Casino Royale Ah oui, ok. Casino Royale joué, voilà, tous les rôles masculins sont joués aussi par des femmes. C'est génial. Voilà, tu vois, t'as plein de trucs, 1789. Euh... Ouais, non, c'est vraiment, vraiment sympa. Si jamais un jour vous avez local, même d'aller voir un spectacle Takalazuka c'est vraiment une pépite, c'est trop trop bien. On va aller se préparer pour l'émission pour Gotha. Merci monsieur Mitsugi. un grand plaisir. Le roi, bordel. Bonsoir. On est de retour après cette belle parenthèse avec Mitsugi. Il est 23h30, 40. Et regardez, j'ai récupéré qui leco Salut Gotha. troisième fois, je spam. Je la harcèle pour venir dans son émission tout le temps. C'est pas vrai, c'est moi que demandé et il a gentiment accepté en plus. Alors qu'on va tourner tard, il va bientôt être minuit, ça va, t'es pas trop fatigué un peu, un, Non mais un peu, mais franchement, je pense que dès qu'on va commencer à parler là, ça va. Tu connais, tu ah, connais. Okay, okay. On allait manger un peu là, on s'est baladés à Shinjuku. On a on a mangé. Des t'inquiète, on, <rire> on est bien, on est bien, on est bien, on s'est baladé un petit peu à Shinjuku et puis c'était génial qu'on ait à peu près les mêmes dates euh, sur euh, le Japon parce que je lui disais de manière nostalgique tout à l'heure, Goten, on se connaît depuis 2010, est-ce qu'il y a 13 ans, au-delà des gens qu'on a connus des époques qu'on a traversées, tu te serais imaginé qu'on fasse un truc au Japon ensemble 13 ans après J'avoue, vous, c'est quand, euh, quand même dingue. Oh, c'est Je te dis, on est les rescapés de Keladutif, frérot. on n'est pas, pas nombreux, mais on est là. Et là, actuellement, on est au Japon, je suis en position Lotus, on va tranquillement faire une petite interview. Ah ouais J'ai t'es le chill Ouais. Bon, ah ouais. moi, je suis... Ah mais là, t'es en bon. mode feng shui et tout, carrément Bah, bah écoute, moi, je suis... <rire> Détente, là, vraiment Il était choqué de se rappeler que c'était la troisième fois qu'il passait dans Accoroli, parce que la première fois qu'il est passé, c'était en 2017, chez Eclipsia. Troisième épisode, je crois, en tout cas, ça Ouais, ah, ouais, non, je suis dans les audiens. Mon gars, je suis ému carrément C'était... Waouh <rire> C'était cool mais j'ai l'impression J'ai pas euh, vu les, les heures passées, t'as pas vu le temps de passer vie. Genre deux gars qui étaient à une soirée sur les transats à 3h10 bar Non ça c'est les un discussions de... salle de bain ah, Franchement c'était incroyable, donné... c'était fait C'était enfin, réussi, merci arrivé. Alex, merci, cool, merci, merci bravo les gars. Vous avez pas vu le temps passer, les gars ouais, C'était cool. génial, et les gens ils ont kiffé, ils étaient grave nombreux et ouais, tout ça m'a fait... Tu sais que je suis un peu ému Ah oui Bon, on a eu des, une vraie discussion en fait. limite ce qu'il a dit c'est vrai si n'y avait pas la cam on aurait parlé quasi comme ça tu vois. On serait les plus pudes. Les gars il est papa bientôt live. C'est pas vrai, c'est pas vrai, pas encore. Mais, mais, mais, peut-être, peut-être, je me permets juste de poser une question, Gotha. Parce que Yass, il était un peu triste ce matin, il m'a dit. Gotha Gay m'a follow il y a pas longtemps, je suis super content. Mais par contre, j'ai envoyé un message pour le remercier, il m'a pas répondu. Quand c'est, il m'a follow sur Twitter il y a pas longtemps, je vais même envoyer un DM. Ouais, j'ai pas le DM dessus, ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais merci pour le follow et tout. Mais vraiment, véridique. Eh gros, il m'a jamais répondu. Ouais, c'est vrai, j'ai vu c'est vrai En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il. C'est bizarre que, de répondre à quelqu'un qui te remercie pour un follow, enfin c'est normal de. Non je me comprends. Je, me a, comprends. je le suis depuis longtemps et tout. Et euh, j'avoue que j'étais en live à ce moment-là je crois quand tu m'as envoyé le message, je dis ouais ah, je le répondrai plus tard et tu. C'est te il connaît. Bah, non non mais la déjà fait. ta yeah, réponse. En fait, hein en fait c'est quand c'est des il yeah, c'était pas important de te répondre enfin, tu follow normalement, c'est à dire le contenu, tu Tu sais on dirait que c'est un Follow Friday. Bah oui, bah, bah oui. C'est bah pour oui. le follow Un en fait, ah, bah, euh... Follow Friday ça c'est les early Twitter ah bah, vrai, hein, 2013. Oui, ouais, hein. les aura sûrement, c'est un early Twitter aussi. Merci d'être passé mon pro. Bah merci à toi pour l'invitation, C'était trop cool. C'était incroyable, sincèrement. Euh, et ouais, je sais pas euh, je sais pas ce que ça c'est trop bizarre de pas voir le chat. C'est stressant quand tu un Quand t'es un streamer de base, pas voir le chat, c'est stressant. Ils ont qui ça, te fait plaisir de te passer Ouais ouais oh, c'était cool bah j'ai peur qu'on ait répété des trucs de l'ancien second livre parce que je l'avais plus en tête Non. en général quand un chat spam jifu à la fin d'un live c'est que c'était c'est que c'était un grand moment ok et bah ben, merci à vous également d'avoir suivi ce vlog ça m'a fait vraiment grave kiffer de le faire et puis retrouver mon frère au Corentin parce qu'il est plus 13 ans maintenant je le disais déjà mais ça fait c'est ouais. quelque chose qui me touche tu vois à cœur comme ça de pouvoir se retrouver à l'autre bout du monde c'est fat mais des rares rescapés de quel les gars et ça c'est grave cool mais en tout cas merci à vous d'avoir suivi ce vlog comme d'habitude il y en aura d'autres pendant cette série au japon je me permets de remettre la suite de la la prochaine émission c'est mardi prochain à 17h avec louis -San. je compte sur vous pour être là. Et enfin Ichiban Japan, j'ai corrigé la oh, prononciation. Tu vas le sortir du coup le vlog avant mardi Il sort à peu près dans le timing, exactement. Wow, putain Donc... ça marche chez vous aussi les gars. Hein. <rire> <rire> on est carré, on est carré avec luisan et Ichiban Japan et Japania vendredi prochain à 17h. Large Japon c'est une grande réussite. grâce à vous et grâce à tous les frérots. Merci encore une fois. Merci à toi moi. Mon gaga et bon visionnage.